Alors Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bon, On vous entend très bien, ouais. Super, eh bien, je ne suis pas du tout déstabilisée, ouais, il faut s'adapter, c'est pareil que le numérique, il faut s'adapter. Euh, alors, je vais partager l'écran du coup, alors je suis Alix, euh, je ne suis pas salariée de la petite bibliothèque de mon village, mais je suis une bénévole de plus en plus impliquée et je suis en fait élue de ma commune. Euh, élu à la culture, donc en fait, euh, voilà, au début j'étais plus sur le projet du PEPs global qui inclut la bibliothèque, et je me retrouve à être de plus en plus bénévole pour la bibliothèque. Alors, la ah, mince. Ah, c'est bon. Il est un peu moins joli que les précédents, je suis désolée. Euh, il faut que je le mette en grand, je pense. Si vous pouvez, non ouais, peut-être. Ouais, en grand écran. En... Alors, ça, je peux le pousser. Où c'est que je peux le mettre Juste à la page. Ouais. Non, ça va le faire comme ça. Ouais. Alors, donc, la commune de Branque, c'est une commune de 600 habitants dans le nord-isère. Euh, on est proche de Morestel. On est un peu plus loin de la Tour du Pain et un peu plus loin de Bourgoin, donc de la Bourgoin jalieu la médiathèque départementale. Euh, donc, le nouveau mandat de la commune, il est axé fonctionnement et culture. Euh, C'est-à-dire que bah, le précédent mandat, en fait, euh, il y avait une petite bibliothèque, mais euh, il n'y avait pas forcément de relais avec la mairie, en fait, avec la commune. Et là, on, va, on a vraiment axé sur, euh, bah, sur la culture et sur la mise en avant de qu'est-ce qu'on avait dans ce village-là. C'est une petite commune qui est euh, très conviviale, dynamique. Bon, euh, je ne suis pas très subjective, mais, euh, mais euh, c'est quand même une réalité, on nous le dit souvent. Euh, une quinzaine d'associations. Et il y a notamment ce que vous voyez, la photo du bas, c'est le château de Paul Claudel, donc Paul Claudel, euh, poète, voilà, qui avait acheté son château à Brang. Et donc, à Brang, il y a un petit musée, c'est le musée Claudel Stendhal. Donc Claudel parce qu'il a acheté le château à Brang, et Stendhal parce que... Euh, euh, le fait qui, qui est évoqué dans le rouge et le noir, en fait, a eu lieu à Brang. Voilà. Il euh, y a deux festivals dans l'année qui se situent justement au, au château Paul-Claudel. Le Solstice de Brang, qui est un festival de théâtre, et euh, le festival l île en scène, qui ne devait pas se, se, se faire à Brang, mais qui se fera quand même, qui est un festival de musique. Donc, il y a des belles personnalités, en fait, qui viennent euh, au Solstice. Donc, il y a Julie Gaillet ou euh, voilà, Laurent Deutsch des groupes de musique à l'île-en-Seine. Euh, et on a repris la commune, on a repris la compétence de la bibliothèque début 2021. Donc euh, auparavant, en fait, c'était une association qui s'occupait, euh, une association de bénévoles qui s'occupait de la bibliothèque. On a repris la euh, compétence, ce qui fait qu'on est en train de, de, de tout remettre à plat. Euh, donc règlement intérieur, euh, euh, le un autre document aussi, bref on est en train de, de reformer l'équipe de bénévoles, parce qu'il y a des bénévoles anciens qui sont partis, et des nouveaux qui arrivent, etc. Donc la bibliothèque espace lecture, on a la chance, parce que cette petite commune a, a construit un bâtiment, un bâtiment l'année dernière, il y a même deux ans, et euh, donc, un bâtiment écologique très beau. Et au rez-de-chaussée, en fait, il y a ce qu'on appelle donc le, tout cet espace. On l'a appelé le PEPS. Donc, j'en parlerai dans la slide d'après. Et donc, d'un côté de cet espace, vous voyez la photo. Il y a notre bibliothèque. Donc, c'est un bel espace de 60 mètres carrés. Là, j'ai pris la photo au moment où on avait emprunté le... On l'a encore, là. On a emprunté à la MDI le kit, du coup, de, de jeux vidéo. Donc, il y avait un ado et euh, qui faisait la médiation, du coup, euh, aux enfants euh, qui étaient présents. Euh, donc, dans notre bibliothèque, on a à peu près 2000 documents, dont la moitié qui viennent de la MDI. Euh, sur cette bibliothèque, on a une salariée donc, de 4 heures, euh, ce qui d'un côté est, est beaucoup pour une commune comme nous, au niveau culture, et en même temps pas beaucoup. Et autour de cette salariée, il y a une dizaine de bénévoles qui sont à des niveaux d'implication qui sont très différents. Il y en a qui viennent juste pour les permanences. Il y a des bénévoles qui vont venir plus pour, pour faire des animations, construire des animations et faire des, des permanences. Il y a des niveaux d'implication qu'il faut qu'on arrive un peu à, à tirer vers le haut. Euh, on a quatre, j'avais mis trois, mais en fait, on a quatre médiathèques qui sont quand même importantes pour notre territoire autour, dont Morestel, vaison Montalieu, Les Avenières. Et on a deux villages voisins à peu près euh, similaires aux nôtres qui n'ont pas de bibliothèque. Donc, euh, voilà, on pense aussi à attirer le public de ces deux villages. Et juste au-dessous, en fait, voilà, la, la bibliothèque est juste en dessous de l'école publique, en fait. C'est-à-dire que l'école a, a juste à descendre euh, en bas pour accéder, du coup, à, à l'école publique. Ce qui est super, et en même temps, ce qui, euh, ce qui nous pose des soucis pour l'instant, parce que, du coup, on ne peut pas accueillir du public aux heures scolaires, en fait. Voilà, donc, c'est un, un défi qu'on va devoir, euh, du coup, régler. Et, le projet, euh, et on attire au niveau bibliothèque un, un public assez familial, donc scolaire bien sûr, puisqu'on a l'école qui vient, donc trois classes qui viennent toutes les semaines. Euh, un public familial, euh, un public de personnes âgées, même si un autre défi, c'est l'accessibilité, la, parce que vous voyez sur la photo de cette slide qu'en fait le cœur du village est en haut, et en fait il faut descendre jusqu'à ce nouveau bâtiment et pour l'instant, l'accessibilité, elle, elle est encore à faire, en fait, pour le, les publics âgés. On a beaucoup de réflexions sur ça et on pêche un peu sur le public ado. Donc, c'est pour ça qu'on on avait réservé notamment euh, ce kit jeux vidéo pour, euh, bah, pour les impliquer et pour qu'ils viennent, en fait, sur euh, cet espace-là. Et le projet plus global du PEPS qui inclut la bibliothèque, donc PEPS c'est un nom qui a été trouvé, euh, qui a été choisi par le, le conseil municipal des enfants, donc qui veut dire pépinière éducative, pédagogique et sociale, donc ce projet PEPS il est au cœur du village et l'idée donc il comprend la bibliothèque, il comprend euh, la salle d'activité qui est de l'autre côté, pareil une salle de 60 mètres carrés et qui comprend le jardin, donc là, sur la photo, vous voyez uniquement de l'herbe, mais de l'autre côté, on a un jardin potager, donc on a des jardiniers qui viennent régulièrement. Et, et l'objectif de ce, pro, ce projet-là, c'est bah, de créer un, ce qu'on appelle maintenant un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu de rencontre, donc familial, intergénérationnel, pour créer du lien social, donc euh, ce qu'on s'est rendu compte pendant le, du coup, le, le confinement, que, voilà, ce dont les gens avaient besoin. Et le lien entre associations, il y a une vingtaine d'associations dans notre village, donc euh, faire en sorte de, de créer du lien. Et en fait, toutes les associations, beaucoup de personnes ont des compétences euh, qu'elles peuvent mettre euh, bah, à disposition... Euh, pour la plupart gratuitement ça me fait un peu penser au projet du coup d'université populaire quoi avec beaucoup moins de sans prétention mais euh, voilà chacun a des compétences et qu'est ce qu'on peut apporter du coup euh, à la collectivité et donc les défis qu'on a c'est euh, avoir une bibliothèque attractive c'est à dire que bah, au niveau bd on a un rayon bd qui est très très maigre et en même temps, dans la médiathèque, à la médiathèque de Vesronce-Curtin, ils ont un énorme rayon bande dessinée. Donc, qu'est-ce qu'on choisit en fait, de mettre en avant pour que ce soit attractif Donc, nous, pour l'instant, c'est encore à construire. Hein. C'est euh, voilà, un projet qui ne demande qu'à s'enrichir. On a choisi deux axes, là j'en ai noté qu'un seul, mais euh, le premier c'est la parentalité, parce qu'à euh, Brang, on accueille deux écoles, l'école publique et une école euh, alternative, qui est privée hors contrat. Donc c'est ce qui fait un peu notre euh, différence. Et le deuxième, c'est qu'on a une... Euh, du coup, on, notre mandat est aussi axé sur le... on veut axer ce mandat vers le zéro déchet, donc déjà euh, avant d'arriver au zéro déchet, la diminution des déchets, mais voilà. Mettre en place un, un fonds vraiment pour, euh, pour appuyer ce que fait la commune. Euh, un autre défi, c'est que, voilà, comme je vous ai dit, on a pas mal de bénévolats et peu de salariats. Donc relancer, former les bénévoles, donc ça prend du temps. Ça prend soit des heures salariées, soit des heures euh, bénévoles. Notamment le mi-juin, on va relancer du coup, une formation couverture de livres parce que basiquement, pour l'instant, il y avait plein, il y avait pas mal d'achats de livres mais qui n'étaient pas couverts voilà, parce qu'il n'y a personne qui savait couvrir les livres. Euh, euh, et bah, former notamment la, la rentrée, la MDI propose donc, du coup, une formation de base euh, euh, du coup, de bibliothèque pour, euh, pour renforcer du coup, euh, les 4 heures salariées. Et dans les animations qu'on propose, donc en temps normal euh, au PEPS, c'est des ateliers euh, tricot, des ateliers artistiques avec le musée euh, en lien avec le musée de, de Brang. Il euh, y a une association qui s'est créée à Brang de, de jeux de société, jeux de coopération, et là ce qu'ils ont fait pendant le confinement. Donc soit ils se mettaient à l'extérieur du, du bâtiment et avec euh, les distances, et euh, ils ont proposé des jeux qui ne nécessitent pas de, de manipulation, donc beaucoup de jeux de simulation, de jeux de rôle. L'année dernière, par exemple, euh, en, en août, à la fin, du, voilà, à la fin de l'été, ils avaient proposé un, un loup-garou dans le jardin euh, avec une quinzaine de personnes et c'était juste super à partir de 20, 21 heures donc dans la nuit. Voilà. Euh, et d'autres défis, bah, c'est toujours la communication, c'est pareil, c'est... Euh, euh, la salariée ne fait pas de communication donc euh, bah, comment on communique auprès du public alors nous on est en zone rurale donc euh, autant il y a une partie qui va passer par Facebook, autant on a une bonne partie bah, qui passe par la boulangerie du village donc ça veut dire euh, bah, voilà, euh, sans cesse là avec les changements d'horaire, avec tout ça sans cesse euh, voilà, changer le, la communication et puis nous on a un gros problème d'acheminement pour euh, bah, les publics notamment âgés public euh, comment on fait pour les acheminer euh, euh, en bas du bâtiment en fait voilà et je crois que je vous ai tout dit ouais, et tout ça en 9 minutes et quelques Bravo, <rire> Alex, merci beaucoup euh, c'est euh, intéressant et le bâtiment a l'air euh, beau comme ça euh, la photo est petite mais ça a l'air vraiment beau alors c'est un bâtiment en fait euh, le, nord, le Nord Isère est connu pour euh, pour les maisons de type dauphinoise qui sont en donc soit en pierre, soit en pisé, et donc là, on a la commune a voulu montrer qu'on peut faire plus moderne, mais avec les matériaux du coup, euh, anciens. Donc il y a un mur qui est en pisé, et sinon on a utilisé du bois local. C'est un, un bâtiment écolo en fait. Ok, euh, Priscille, est-ce qu'il y a des questions? Euh, je que c'est toi qui les... Euh, alors, oui, non, c'est moi qui ai repris la main. Il n'y a pas de question spécifique il y a juste un message. Bravo, Brang. Voilà, Merci. Projet. <rire> Bravo, Brang. Et, euh, sur sur l'idée peut-être, enfin, moi, juste sur l'idée de tiers-lieu, qu'est-ce que, euh, du coup, c'est pour vous aussi l'idée de créer une, une circulation un peu entre les, les différentes activités euh, qui, qui peuvent se dérouler dans, dans l'ensemble du, du bâtiment oui c'est exact, exactement ça, donc ça veut dire les scolaires qui peuvent descendre euh, du coup à la bibliothèque et euh, en même temps on a beaucoup de, dans le secteur il y a beaucoup de nourrices en fait, donc, euh, donc du coup comment les amener bah, à se retrouver dans ce, ce qui se passe déjà dans, dans les communes alentours, mais proposer un, un lieu supplémentaire autour du livre en fait, autour, autour du livre jeunesse où elles puissent du coup se rassembler. Voilà, euh, pour tout ce qui est tricot, crochet, tout ça, c'était plus les personnes âgées. Euh, on avait un club lecture aussi, euh, mais qu'il faut relancer de, voilà, à cause du confinement. Euh, et cette association euh, qui, malgré confinement, a vraiment, euh, a vraiment essayé d'innover et faire avec le moins de manipulation possible, mais il y a tellement de jeux... Euh, voilà, possible que du coup, il euh, y a des choses qui se sont faites. Vraiment un lieu, euh, voilà, un lieu de vie, en fait, voilà. Il y a la place qui est déjà très active, mais là, c'est un lieu qui est, qui est beaucoup plus agréable. On peut aller dehors parce qu'il y a le jardin. La bibliothèque est super agréable. On a la chance, avant, en fait, elle était dans un préfabriqué. Donc, ça n'a pas du tout la même allure. Là, on a... Un un bâtiment qui est très lumineux, une super bibliothèque, où on peut se faire une, théasse, une terrasse pour que les gens lisent des livres euh, du coup, euh, sur des transats, il y a vraiment plein de possibilités pour créer du coup un, un lieu de vie, voilà, pour faire sortir les gens de chez eux. Quoi. Euh, oui, alors on a une question, si ce n'est que tout le monde a envie d'aller vivre dans le Nord-Isère. <rire> euh, la question des axes, euh, des axes choisis pour les missions propres à la salariée, alors c'est une très bonne question, euh, on, a, on, on, on navigue en fait, on construit, on construit ces 4 heures salariées, là on était sur, en gros l'idée c'est que la salariée c'est celle qui pour l'instant euh, sait tout faire au niveau informatique, au niveau choix des livres, etc. Donc il faut qu'elle soit là au moins une fois par semaine, en fait on est ouvert le mar mardi soir, donc, on a choisi cet horaire juste après, du coup, la sortie d'école, mais ce n'est pas forcément très pertinent pour l'instant, et le samedi matin. Donc, on s'est dit, ben, sur les 4 heures salariées, on va mettre 2 heures une fois par semaine en permanence pour qu'il y ait toujours un lien. Si un bénévole a une difficulté au niveau logiciel ou s'il n'a pas su cataloguer un livre, etc. Donc, il y, y a au moins ce suivi. Et après, les deux autres heures, on est sur faire une sélection mensuelle de, de livres, euh, on est sur construire des animations avec des bénévoles. Donc par exemple là, le, la salariée a proposé du yoga compte. Donc elle avait cette compétence là. Il y a une bénévole qui fait du yoga. Donc du coup faire la transmission. Ça veut dire du coup euh, ça veut dire imprimer des, euh, des postures de yoga et les plastifier euh, en format A4. Et il y a un compte. Donc le dernier c'était les trois petits cochons. Et euh, les enfants du coup viennent et font les postures en fonction. Euh, du déroulé du compte. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, bah Bien sûr, sur ces deux heures-là, quand on va à la MDI toute une matinée, ça fait déjà euh, quatre heures vite fait, voilà, pour faire la sélection, pour choisir les livres, pour enrichir le fond. Euh, et là, on est sur le budget communal, euh, qui est de 1300 euros pour une petite... Euh, non, 1000, oui, 1300 euros pour une commune comme nous, de 600 habitants. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on va choisir C'est ce que je vous ai dit, on part là sur le... Sur la, réduction des, sur la réduction des déchets, tout ce qui est recyclable, et une grosse partie sur la parentalité et sur les revues. Donc, du coup, la salariée va travailler sur cette liste. Qu'est-ce qu'on choisit Qu'est-ce qui est pertinent de choisir et Une autre question, Priscilla et Oui, et encore une question. En dehors de la bibliothèque et de l'école, y a-t-il d'autres activités type ou autres services publics qui sont prévus pour être dans, ce, dans le projet PEPS Dans la PEPS, du coup euh, alors c'est ce que je vous ai dit, il y a eu donc le… le alors on a une autre grosse association à Branc qui s'appelle euh, à la BVL, donc Association Branc Village de littérature, voilà, donc c'était l'association qui est liée du coup à Claudel et Stendhal, et du coup par exemple l'année dernière, euh, ils avaient proposé tout un… Euh, en lien avec l'exposition qui a lieu au musée, il y avait des ateliers artistiques, euh, des ateliers artistiques, non, euh, notamment euh, une intervenante qui venait, donc c'était sur les euh, c'était sur la, la manière dont elle travaillait euh, au niveau, euh, je perds mes mots, euh, au niveau.. Euh, euh, c'était une exposition en fait sur les animaux, Voilà, ça s'appelait la ménagerie graphique et du coup c'était une, une exposition sur les animaux euh, peintes de manière amenée d'une manière totalement différente et une artiste était venue au PEPS du coup, donc ça veut dire dans la salle à côté de la bibliothèque et euh, du coup avait proposé ses ateliers, euh, ses ateliers ici mmh. et là il faut qu'on arrive euh, en mai, il y a euh, l'exposition du coup, pareil la bibliothèque travaille pour que, euh, bah, que ce soit en résonance avec le musée donc, par exemple, on est allé chercher à la MDI des livres sur le Moyen-Âge parce qu'en mai, je croise les doigts, ouais, ça se rapproche, il devrait y avoir un, à Brang, euh, dans le jardin, il devrait y avoir un, une compagnie de. Euh, euh, comment on dit de moyenne, Une compagnie qui. Euh, mince une Compagnie qui recrée les conditions du, euh, du Moyen-Âge en fait dans le reconstitution jardin et donc historique. Voilà une reconstitution. Du coup, on a choisi des livres sur le Moyen-Âge. Voilà, on essaye d'être en résonance avec ce qui se passe euh, dans le village et au-delà dans la communauté de communes. Ok, eh bien, merci beaucoup. Euh, moi, facile enfin, si, comme vous êtes élu la culture. Moi, j'ai aussi, aussi une question alors un peu euh, plus large sur euh, la. Est-ce qu'un jour, il y aura une maison d'écrivain, Claudel ah. droit, Je sais que c'est un Alors, Peut qu on pourra en parler une autre fois. Il bah, y a une maison qui est à vendre, c'était ce qui était prévu juste pas. à côté. Il y a une petite maison qui était prévue voilà, par l'ancien conseil municipal dont je faisais partie, qui était prévue pour accueillir une maison des écrivains, elle n'est toujours pas vendue. Mais, mais tout ça, ça demande tellement d'énergie et... Il y a beaucoup de temps, donc euh, voilà, mais c'est euh, okay. tout cas, C'est un, un sujet qui nous intéresse, le, le, okay. le, le, le, la bibliothèque aussi, voilà, le projet, c'est toujours intéressant d'avoir des projets euh, innovants de ce type, mais c'est vrai que là, voilà, on, on, on, on, les, les maisons d'écrivains, c'est des réseaux qui nous intéressent, sur lesquels on va probablement travailler dans les, dans les temps à venir. Voilà, donc euh, c'était juste bah, j'ai bien Nous voilà. que J'ai bien entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh...